Je m'appelle Simon Kouka, artiste rappeur, membre fondateur du mouvement Yonamar. Yonamar, qui est un mouvement citoyen qui a été créé en 2011 pour lutter contre. À l'époque, c'était surtout les coupures d'électricité, c'était aussi les grèves intempestives, c'était la corruption à l'image de la mallette Segura à l'époque. Donc, un mouvement de jeunes composé de journalistes, de rappeurs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 L'approche de Yann Amar, c'est déjà en parler, c'est déjà inciter les jeunes. L'approche de Yann Amar, c'est de montrer l'exemple, ne pas juste se limiter sur la, sur la parole, mais faire des actions. Il faut éviter souvent d'attendre les collectivités locales, les municipalités ou les ministères pour faire des choses. Des fois, nous, les populations, on peut se donner la main et faire, et faire, et faire, et faire, et faire des choses. Il y a beaucoup d'artistes au sein du mouvement et beaucoup d'entre eux ont fait des chansons. Récemment, j'en ai fait une, Eldorado, à la recherche de l'Eldorado, euh, où j'ai pris un peu les images de ces migrants qui, qui, qui avaient échoué voilà, dans les plages espagnoles, où les bateaux chaviraient ou qui se faisaient euh, recaler par les gardes-côtes espagnols et autres. Donc pour, euh, pour dénoncer d'abord, mais pour dire aussi aux jeunes... Sénégalais surtout, ce n'est pas l'Eldorado, on pense souvent que c'est l'Eldorado mais ce n'est pas l'Eldorado, on l'a fait quand il y a eu Ebola, on a été les premiers à faire un morceau, à aller voir les artistes, à les rassembler pour essayer de faire des choses concrètes, quand il y a eu le Covid c'est pareil et jusqu'à présent on continue à sensibiliser dans ce sens. Euh, des fois, il y a certains programmes qui ne prennent pas en compte les réalités socio-culturelles du pays. Ce sont des programmes, comme vous dites, voilà, c vu que c'est la CDAO, c'est subventionné par la Banque mondiale, ou par, et, et les gens viennent, euh, font du, du fourre-tout. Alors que je crois qu'il faut des fois s'adapter au contexte socio-culturel et économique du pays. C'est juste ça. On a une cinquantaine d'associations et de mouvements citoyens qui se sont donnés la main et on travaille ensemble. On a créé l'Université populaire de l'engagement citoyen où on se regroupe tous les ans quelque part pour parler justement des problèmes de l'Afrique et que l'Afrique doit se prendre en charge et éviter d'être de, des suivistes, éviter de, de, se, de se morfondre sur son, sur son sort et d'avancer.